partager les revenus des grands barrages pour soutenir le développement local. Les grands barrages peuvent contribuer au développement d'un pays grâce à la production d'électricité, l'irrigation des terres ou l'approvisionnement en eau. Pourtant, au sein des communautés locales, ces ouvrages font l'objet de vives controverses. Lorsqu'un barrage est construit, non seulement les écosystèmes naturels sont transformés, mais des milliers de personnes doivent être réinstallées. Le passé a montré que ces communautés déplacées ont souvent du mal à reconstruire leur vie. Les barrages sont en général construits dans l'optique de profiter à tout un pays, notamment par la production d'électricité ou l'irrigation. En revanche, les bénéfices que les barrages pourraient apporter aux communautés locales sont souvent négligés. Mais nous pouvons tirer des enseignements du passé. Le partage des bénéfices des barrages au niveau communautaire peut promouvoir le développement local tout en répondant aux objectifs nationaux. Il y a de multiples façons de partager ces bénéfices avec les populations locales affectées que ce soit par la sécurisation de l'accès aux terres irriguées ou par l'électrification des villages. L'une des approches les plus simples et les plus efficaces consiste à fournir aux communautés locales un flux financier régulier tiré des revenus de l'électricité générée par le barrage. Cela peut se faire par la mise en place d'un fonds de développement local. Les programmes de compensation et de réinstallation sont souvent bien dotés en moyens financiers, mais ne durent que 4 ou 5 ans. Un fonds de développement local, lui, pourra durer tant que le barrage sera en fonction. L'argent du fonds peut soutenir de futures opportunités pour améliorer les moyens d'existence après l'arrêt du programme de compensation. Il peut aussi permettre de faire face à des imprévus, comme des inondations ou une arrivée inattendue de migrants dans la région. Ces fonds, s'ils sont bien conçus, sont particulièrement efficaces car ils permettent aux communautés locales de contrôler la façon dont l'argent est utilisé et ainsi de cibler leurs priorités. Ce principe de partage des bénéfices fondé sur des flux de revenus est déjà en place au Ghana et au Nigeria et est inclus dans les politiques de l'autorité du bassin du Niger et de la CDAO. En l'appliquant plus largement, il pourrait profiter à tout le monde. Aux pouvoirs publics, qui pourraient trouver un juste milieu entre développement local et national. Aux gestionnaires des barrages, qui auraient de meilleures relations avec les populations locales affectées. Et aux communautés touchées, ainsi qu'aux usagers traditionnels du fleuve, qui deviendraient les premiers bénéficiaires d'un projet qui a un impact direct sur leur vie. Pour garantir que les mécanismes de partage des bénéfices soient clairs et contraignants, il doit être intégré dans la législation et être inclus dans le projet de barrage dès sa phase de conception. Si les populations locales peuvent contrôler une partie des revenus des barrages et l'utiliser pour financer leurs propres priorités de développement, alors les barrages seront mieux acceptés par les communautés affectées. Et ainsi, ils profiteront réellement à la nation tout entière.